On est sur la route d'Annecy, on s'en va passer une journée à Annecy, une petite ville. Et on est tombé sur ce beau lac magnifique. Dans le milieu des montagnes quand même. Très joli. Très beau ici, un petit ruisseau. Oui. On est où Nico? Ah, Bravo! Est-ce que c'est beau ici? Oui. On va à notre appartement? Oui. Comment la main? Ah. Hello, hello? Des vélos, hein? Et oh! Papa, tata! Une moto! Une moto! Ouais. Mmh. Oh! Une espèce de petit canal, pas très épais. qui va entre les bâtiments. Bon, on est sur la rue, Notre-Dame. Ça, c'est la petite place qui est juste derrière l'appartement. Et nous, on est là, au 21. On a de la visite. Il est là, on monte. C'est oui, mystérieux ça ici. Ok. Ça tombe en hein. ruine. un peu éveil ça. Bon, ça... Ok, on fait ça, on fait on fait Bon. Oui, les est à Est-ce que tu as amené ma ta main? Ben oui. Wow. Ok. Oh, oui. Il ah flash le carte. Ben oui, c'est spécial ça. Il faut du pâté toilette. Ici, hein. Oh. oh, bien curieux. Oh mon dieu, c'est un véritable labyrinthe ça. Oh, une autre chambre qui... Wow. Qui donne sur Notre-Dame. <rire> oh. C'est toute maman. Elle, la... hey, on fait un beau à l'eau aussi. Oui. C'est là-bas. C'est notre chambre. Ça, notre chambre. Oh. La vie privée, regarde. Vie privée. Okay, on, y va. Ah, bah oui, on fermera la porte pour la vie privée. Hey, Est-ce que tu peux briser la porte Comme ça. Es content d'être à Annecy, Nico? Ah oh, ben... La petite Marie-Rosier là avec nous. Une belle visite de nocturne. Nocturne et sous la pluie. Sous la pluie, comment vas-tu? Mais c'est très beau ici. <coughs> ça a l'air l'Europe pendant la nuit C'est quoi ce machin Les spécialités savoyards. Alors la question ce soir, c'est quoi le haut fait du voyage Le plus chouette de tout Ouais C'est sûrement le ski Quel ski <rire> Les couloirs Les couloirs Toi Mélanie, c'est quoi tu vas faire le plus chouette La luge La luge C'est vrai Toi, Mélanie? Moi je pense que c'est quand j'ai fait le couloir avec Julien. Ah ouais. ouais Quel couloir le couloir du téléphérique hier matin dans 15 cm de poudreuse légère, fraîche, c'était super. Mais aussi la descente dans les Suisses, dans les marmottes. C'est vrai. c'était super. C'est les plus belles pistes qu'on a faites. Jeanne. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Moi les deux au fait. Mais les deux, mm. deux meilleurs moments, c'était un qui en a fait de la luge. De un c'était comme vraiment le fun puis vraiment rapide, puis je riais vraiment beaucoup, puis j'avais Paul avec moi, puis on était vraiment bon. Et puis l'autre chose, c'est la journée ensoleillée, euh, quand elle est allée à Saint-Martin, quand on mangeait sur la terrasse, puis quand je suis revenue en ski après ça, puis le paysage était tellement beau, puis on voyait loin dans les montagnes. Ça, c'était vraiment, vraiment majestueux. Marie-Rose, le haut fait du voyage, c'est que maman mangeait beaucoup, donc elle faisait beaucoup de lait. <rire> le haut fait du voyage constater qu'Alexandre avait loué une auto, il s'en était pas rendu compte, mais avec des pneus complètement fesses, on s'en va dans les Alpes-Françaises. plus ça a été l'enfer. <rire> c'est quoi que t'as aimé le plus dans ton voyage? C'est faire des petites boules comme ça. Qu'est-ce que t'as aimé ça, le plus ketchup. de ton voyage, Paul? Ça, c'est... Ben, ouais. Donc cette fin de semaine, à Annecy, il y a le carnaval vénitien. Donc euh, toute la fin de semaine, il va y avoir des, des parades euh, costumées dans les rues. Mmh. C'est bon? Il y a une maison des Auvergne. Vous venez visiter l'Auvergne. Je vais trouver une maison pour vous loger tous. Oui. Et puis depuis dedans. Il y en a d'autres? Il ah, faut ouvrir à l'intérieur. C'est Comme... mieux que chez Marmite. <rire> Ah bah vas-y hein ah. Oulala Poivre rouge, c'est hard hein Poivre rouge, C'est hard Moutarde ah, de Dijon, bravo la moutarde de Dijon Ensuite, bien mélanger le tout caramel, j'adore le caramel Au beurre salé, en Bretagne Ah en plus on va partir au Québec Bonjour Québec Bonjour Montréal J'ai juré que si jamais je retrouvais ça, je le filmais la toilette Elle a le trou devant bah Pas derrière, devant C'est quoi ça Ou bien quelque chose que j'ai pas compris. Peut-être qu'il faut s'asseoir à l'envers ou je sais pas trop. C'est vraiment bizarre. Mais ça peut pas sentir bon Il est m'a pas moins 10. Fougon, il a fait tout bon. Il est la dameuse. La dameuse, moi. Je te jure, s'il te plaît. Ah, les grandes cannes. C'est le Oh, c'est le son là! Ouais, c'est le mode, hein, ça J'ai mis tout! C'est le moment! Tout le monde a beau, gros sourire! Ok, go! Cheese! Oh, ben, ouais, bye, viens dans Salut Julien! Tu t'appelle sur ton ordinateur! Oh, oh. L'avion oui. décolle à midi! Il est midi 13. <rire> puis on est dans le de dans l'avion. Je pense qu'il était pas loin de manquer qui est à nouveau. Il est occupé à manger son couscous. On est revenu après cette folle aventure. Le vol a très bien été, c'est juste le départ qui est pas mal inquiétant. On est arrivé vraiment floche. Et puis, euh, ça clôt notre voyage à Courchevel. Ça, c'est la quantité de bagages et ça a pris. Le bon voyage des skis quand même.